Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch du 19 janvier 2021, à savoir le 3.51.1, si je ne dis pas de bêtises. 50, non, pardon, 2.53.1, c'est n'importe quoi. 2.53.1. On a beaucoup de perso, donc on va aller directement à l'essentiel. Blaze qui voit des changements. Stimulant Bestiaux qui est galme énormément up, hein, on passe de 530 à 590 points donc c'est une très très grosse augmentation pour un talent 1 qui en qui j'ai envie de dire le méritait qui le méritait donc euh, à voir mais je pense que ça peut être très sympa notamment en main tank où ça peut être vraiment vraiment intéressant euh, entre l'incensie celui-là, c'est plutôt cool ensuite on a le stimulant neuro, vous savez c'est le violet, hein, c'est le donc le premier, le, le bouclier c'est le bleu, le deuxième c'est le violet temps de recharge qui est réduit de 40 à 30 secondes, c'est bien parce que mine de rien c'était le talent qui avait dominé, dominé, dominé, dominé à Blaise, sur Blaze à l'époque de la sortie mais au final il y a eu des changements qui l'ont nerf forcément, puisque ça marchait sur ses compétences ça marchait sur lui-même, et du coup on voit son temps de recharge réduit à 30 secondes c'est bien, euh, sachant que c'est un talent qu'on voit encore beaucoup sur les Blaze, donc je pense que c'est pas du pick rate mais du win rate euh, qui a dû être modifié donc up sur ce talent qui pour moi pour à mon sens est mérité. Niveau 7 quand, euh, quand c'est mort si c'est la quête vous savez sur le Z où vous avez brûlé suffisamment de monde à un moment donné et eh bien vous allez en prison hein, premièrement et deuxièmement vous avez une augmentation des dégâts de pyromanie avec tout simplement une augmentation de dégâts et euh, la durée supplémentaire donc plus de soins aussi c'est la durée hein, qui augmente les soins pas euh, les dégâts, c'est pas en fonction des dégâts que vous faites des soins. Donc bonus aux dégâts augmentés de 20 à 35%, c'est un énorme up aussi. Hein. On est, euh, je crois, un truc sur genre 60 ou 80, enfin 66% de up, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez violent. Enfin, on est quasiment près du double de dégâts, donc c'est même probablement plus que ça. Donc c'est assez violent, c'est assez violent. Et honnêtement, j'aime, euh, j'ai envie de tester. Franchement, j'ai envie de tester. Je pense même que la torchère c'est mieux, mais c'est un changement qui va le rendre vraiment, vraiment viable. Et euh, la haute viscosité, donc le ralentissement qui a augmenté de 35% à 40%, alors sur le papier on se dit, ah c'est énorme, parce que la haute viscosité, vous savez, c'est quand vous faites péter la, fla vous faites péter la flaque euh, et qu'un mec est dessus, et bien ça va quand même le slow. En fait le truc c'est que le slow de la flaque est tellement violent de base que on se dit, ah ouais 40% de slow c'est quand même énorme, parce que bon euh, si on crame le truc, le gars, au final le, le, le slow sera quand même moins fort, enfin sera... Donc ça change pas grand chose à ce niveau là, c'est bien, la torchère pour moi dominera toujours, mais le camp c'est mort c'est le problème c'est peut-être un peu plus le stacking aussi, mais c'est viable, et l'autre viscosité est tout à fait viable, notamment avec le build, vous savez, auto-attaque au 1 et le 4 qui, euh, vitesse d'attaque au 1, avec, surtout avec le 4 qui permet d'embraser les, les flaques, c'est assez sympa. Niveau 13, l'englument, durée augmentée de 2,5 à 3 secondes, c'est très très fort ce talent, très sous-estimé mais très très très très fort, c'est la flaque qui réduit la vitesse d'attaque, et pas qu'un peu puisque c'est 50% de réduction de vitesse d'attaque, vous mettez ça sur un greymane, un Illidan, euh, même un Ticus à l'heure actuelle, vous mettez ça sur un Ticus, une Tracer, le mec il, il commence à parler mandarin quoi, c'est très très compliqué pour lui, donc euh, sachant que tant qu'il reste dans la flaque, le debuff... Et continue, c'est une fois qu'il sort qu'il y a les 3, il y a les 2,5. Donc 3 secondes c'est quand même vraiment fort. Hein, c'est quand même vraiment fort. Je suis pas sûr que ce talent a mérité, hein, mais bon, c'est toujours ça. Euh, donc voilà, que les paliers de talent Kramer soient plutôt équilibrés, plusieurs d'entre eux présentaient une ou deux options devinant largement la troisième. Donc voilà, il y a tout simplement le truc un peu moins joué. May, pareil, May va avoir des modifications sur un build que j'apprécie que j'apprécie et qui nécessitait à mon sens un up c'est le build A, le build boule de neige avec de base la durée du ralentissement et de l'aveuglement est augmentée de 1.5 à 1.75 secondes donc le slow et l'aveuglement sont plus longs Congère Réduction du temps de recharge augmenté. donc vous savez quand vous avez votre Blizzard, votre Z qui touche ça réduit le temps de recharge du A de la boule de neige donc réduction pour avoir plus souvent la boule de neige honnêtement j'ai testé c'est vraiment pas mal si vous touchez avec votre Z vous avez des boules de neige en permanence faut juste penser à boule de neige et Z après c'est mieux fonctionnalité supplémentaire rend 3 points de mana pour chaque héros ennemi touché par le blizzard donc euh, bah, c'est un petit utilitaire, comme vous avez plus souvent la boule de neige, faire en sorte que vous ayez plus de mana, comme ça, bah, ça vous permet de spammer sans avoir trop de consommation. Tempête de glace, bonus appliqué aux dégâts lors de l'éternissement final, porté de 125 à 150%. A euh, mon sens, le niveau 1 qui domine et qui doit dominer, c'est toujours l'auto-attaque euh, qui a fait des dégâts supplémentaires sur les mecs slow et qui soigne à chaque fois que vous mettez des types de heals. Je pense par nature, hein, je vous en avais parlé depuis un moment, mais c'est le meilleur. Mais ça en solo lane, bah, c'est mieux. Et ça en Bill Q spell, enfin, c'est vraiment beaucoup beaucoup de blind à avoir, euh, c'est bien. Je pense que ça peut être une, une alternative euh, viable. Niveau 4, euh, la neige fond du bonus de au dégâts augmenté de 50 à 75%. Bon ça c'est bien aussi pour la solo comme en main tank si vous êtes parti sur le A. Euh, donc ça c'est assez intéressant hein, pour avoir euh, une, une boule de neige qui fait vraiment plus mal et qui synergise avec le 16 bien sûr. Euh, le 16, oui le double Q et au 20 avec euh, la, la, la grande, là je sais plus quoi le nom de la, de la grosse boule de neige. Euh, vague de froid, fonctionnement modifié Alors ça c'est très bien, réduit le temps de recharge du givrage De 4 secondes, donc euh, le E A 4 secondes de temps de recharge réduite Ça c'est plutôt cool, si main, il pénètre dans son propre blizzard Tandis que le givrage est actif Le temps de recharge du givrage est réduit De 5 secondes, il récupère 80 points de mana Donc il y a la... avant c'était 70 points de mana Maintenant c'est 80, donc il y a une petite augmentation sur la récupération De points de mana, et en plus de ça le temps de givrage avant c'était 8 secondes, maintenant eh bien, de base c'est 4 secondes en moins plus une réduction de 5 secondes si vous avez la condition euh, nécessaire qui vient de, que je viens d'évoquer. Du coup vous montez potentiellement à 9 secondes de temps de recharge en moins. Donc honnêtement c'est bien, c'était un talent que je disais justement sur le guide Mei, il manque quelque chose, il manque énormément, Enfin, c'est très contre synergique et tout. Ça c'est bien, ça ce qu'ils ont fait c'est très très bien, ça me rappelle le dé sur Ticus au 7 qu'ils ont fait avec la réduction etc. De base réduire le temps de recharge et en plus si vous faites... Vous, caches, vous, vous utilisez votre carte et eh bien vous avez un bonus Ça j'aime bien, j'aime beaucoup aussi Ça suffira pas, pour moi le dé est quand même toujours meilleur Mais euh, à considérer, clairement à considérer Niveau 10, le mur de glace qui voit son temps de recharge réduit de 70 à 50 secondes C'est très fort, clairement, hein, 50 secondes le mur de glace c'est extrêmement fort Le mana est également réduit, le problème du mur de glace à mon sens c'est pas le temps de recharge 70 secondes c'était déjà bien, hein, ça, en n'oublions pas c'est une stase c'est une stase avec une sortie où vous allez pouvoir mettre un Z. Alors le problème du mur de glace, allez voir le guide mail bien sûr, mais le problème du mur de glace il y en a deux. Déjà, si vous avez claqué le Z avant, bah c'est de la merde parce que vous n'avez pas de follow-up pour votre propre ultime. Et de deux, le problème c'est l'activation, la vitesse d'activation, la vitesse à laquelle l'ennemi peut euh, esquiver le temps que le mec ça soit stase. Et ça par contre c'est pour moi le gros problème du mur de glace. Alors je comprends que Blizzard veuille pas que ce soit trop fort, mais mettre une mécanique qui est très forte à 50 secondes CD. Qui peut toucher en zone etc insta c'est quand même euh... moi, moi personnellement je préfère qu'il laisse à 70 secondes mais qui facilite la touche parce que c'est vraiment très très très très dur à l'heure actuelle de toucher avec un mur de glace et à l'inverse l'avalanche pour moi est le plus fun celui qui où tu sens qu'il y a le plus d'impact potentiel je dis pas un mur de glace en team sur spider queen dans un couloir et tout ça fait le café hein. mais à mon sens c'est la mécanique qui va pas plus que le temps de recharge à l'inverse l'avalanche était bien était bien et le mur de glace bah, comme j'ai dit c'est une question d'ajustement de petits ajustements le mur de glace deviendrait très très très, très fort et à l'heure actuelle bah, en compétitif je pense que bah, le mur de glace est vraiment trop fort parce que l'avalanche a un trop long l'avalanche a un beaucoup trop long donc euh, pour moi il devrait pencher là dessus niveau 13, la bourrasque. réduction du temps de recharge augmenté quand vous êtes dans le blizzard vos temps de recharge sont réduits donc ça c'est un truc qui est pas terrible avec like May parce que le but c'est quand vous mettez un Z vous allez sortir le gars avec votre E enfin avec votre E vous allez vouloir sortir de votre blizzard pour ramener le gars dans le blizzard donc ça marche pas et à l'inverse, si jamais vous avez claqué le Z sans le E, vous allez bodyblock le gars pour essayer qu'il reste dans le Z. Donc à aucun moment vous voulez rester dans le Blizzard en fait. Bourras, euh, donc ça je l'ai dit, pardon, excusez-moi. Bienvenue offensif Diva. les points de vie du mecha sont réduits. Pas grand chose mais ils sont nerfs de 2250 à 2150. Et récupération des points de vie, bon bah c'est scale. Euh, honnêtement, Diva, il y a deux opportunités. Diva, à l'heure actuelle est un petit peu fort, elle domine en solo. Euh, en compétition un petit peu moins Mais elle est toujours dans le top top top En solo queue on la voit beaucoup aussi de présente Diva en fait il y a un choix pour Blizzard Soit il nerf les PV soit il nerf les dégâts Et là dessus bah, Blizzard fait un choix C'est qu'il nerf les PV Après je pense que le nerf PV est pas assez grand Par rapport à ce qu'ils veulent faire Mais il y a deux choix C'est soit tu nerf les dégâts pour la rendre plus tanky Soit tu nerf les PV pour la rendre plus dépaisse Et l'optique c'est apparemment De nerf les PV parce que Diva, clairement, est un peu au-dessus. Donc, euh, voilà. Et Blizzard en parle. Elle est un peu au-dessus. Et en plus, elle peut être extrêmement frustrante pour l'adversaire, etc. Parce qu'elle est très robuste. Une fois que vous avez tué le mecha, bah, elle peut dénaille sa mort, etc. Donc, on veut euh, calmer un peu cette frustration. De l'autre côté, le saut de lapin qui est augmenté. Les dégâts sont augmentés de 52 à 70 points. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Mais le problème du saut de lapin, c'est la fonctionnalité. C'est que... Bah, le bunny hop, euh, à l'heure actuelle, un personnage comme Liming, bah, il ne sera jamais touché par un bunny hop. En fait. Saut de lapin, avant, même une Liming, elle, elle allait être slow. Elle faisait un E-out, elle était slow. Donc il y avait quand même un intérêt. À l'heure actuelle, ce truc-là sera God. Enfin, c'est même pas God parce que ça marche. C'est même pas God. Contre des persos qui n'ont pas de mobilité, c'est fort. Bon, effectivement, le saut de lapin. Mais autant jouer missile parce que le missile vous expose moins. Le saut de lapin vous, vous expose quand même. Et en fait, l'ancien fonctionnement du saut de lapin était bien plus intéressant. Je veux dire, on peut se dire, oui, un perso qui a pas de mobilité. Euh... Euh, bah Avant le bunny hop, c'était aussi horrible pour lui. Oui, bien sûr. Mais un perso avec mobilité, il, il devait le prendre en compte le saut de lapin. Alors qu'à l'heure actuelle, un perso sans mobilité, bah, il s'en fout. Enfin, un perso avec mobilité, pardon, s'en fout. Et un perso sans mobilité, bah, en fait, euh, il va prendre énormément de dégâts, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avec l'ancien bunny hop. Et il va se faire micro stun euh, très rapidement. Et même pour May, enfin même pour May, pardon, même pour Diva, le truc c'est que faire des, des bunny hop c'est cool, mais enfin, t'as envie que ton t'es Enfin tu veux offrir une engage à tes potes et il faut attendre avant que l'engage puisse passer, c'est un mini stun et tout pour, pour setup ça avec une liming. Imaginez c'est vous qui avez une liming. par contre, bah comment est fait quoi c est, c est... Moi je suis pas fan, le... vraiment je suis pas fan. Le rework diva j'aime beaucoup mais alors le saut de lapin, je... non moi j'y arrive pas. Pour moi ils ont mal euh... ça me rappelle un peu le rework de Johanna c'est à dire que le rework de Johanna était très très bon il y avait deux, trois, deux points qui est pas la rage ardente qui pue la merde et le coup qui pue la merde en fait en gros c'est ça et bah c'est un peu le même délire avec Diva c'est pour moi le saut de lapin pince. l'ancien était mieux quoi euh, mais sinon ouais, le reste est cool Gazle, le aussi qui Alors, en, en compétitif on l'a vraiment vu tomber en, ti... en solo queue, il reste toujours très euh, très joué Gazle. donc on nerf euh, les dégâts du et pas qu'un peu, c'est une dizaine de pourcentage, je crois, c'est à peu près à 9%, un truc comme ça. Et la gravito qui est également nerf, donc les dégâts, on nerf vraiment tous les dégâts. Et ça par contre, je vous en ai parlé sur une précédente patch note, la portée des tourelles qui est enfin nerf, ça aurait dû être sur l'ancien patch, c'est cool. Euh, la portée qui est nerf de 50 à 30%, c'est une très bonne chose, euh, de euh, parce que sinon, bah, les tourelles pouvaient type, taper plus loin que des forces, ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Donc c'est bien, ça va permettre aussi d'ouvrir un peu les autres talents 13. L'ardeur, augueur. Qui voit ses points de vie nerfs de 3%, c'est vraiment pas énorme. Euh, pour moi, l'ardeur il mérite encore plus de choses. J'en ai déjà parlé dans un guide, enfin dans un pré-guide. Euh, l'ardeur, faudra que je change la miniature d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas capté que c'était un pré-guide. Euh, du coup, 2320-2260, récupération des points de vie nerf et l'amas de butin, la durée de la viande qui est réduite de 5 à 4 secondes pour avoir moins de temps pour aller récupérer la viande. Un petit nerf. Niveau 1, compagnon cuisinier, c'est le Build Z. Les soins sont augmentés de 6% à 8% des points de maximum par héros touché. On sent que le palier qui domine, enfin le haut palier, c'est le talent D qui domine. Du coup, eh bien, euh, on buff les autres, donc le soin augmenté, ça c'est très bien, hein, pourquoi pas. En chasse, euh, le temps de recharge qui est réduit de 45, vous savez, c'est activable qui donne de la rage et euh, qui, euh, quand vous marchez, vous donne une petite régène, un peu comme l'armure de la baleine de, de Cassia. En chasse, temps de recharge réduit de 45 à 40 secondes, donc ça c'est très bien, il en avait besoin, mais les soins sont augmentés de 6 à 9 points par seconde, je rappelle que vous allez être encore plus soigné si vous êtes en fonction de votre rage Donc si vous avez énormément de rage, boum, vous avez un énorme soin Et le truc con pour moi c'est que les soins il n'y a pas besoin de les toucher en fait Parce que si vous avez trop de rage avec, euh, avec Augur ça peut être vraiment fort hein. Donc le problème en fait d'Augur c'est justement la gestion de la rage, allez voir le préguis gui Donc pour moi il fallait plutôt augmenter la quantité de rage que cet actif donnait faudrait que ça, pu ça puisse le ramener euh, quasiment à un, un full rage en fait Plutôt que lui augmenter sa sustain qui est quand même un truc cancer Si le perso il arrive à tenir, bah, tout le monde a l'impression d'être frustré parce qu'ils ne pourront pas le tomber Genre c'est beaucoup plus simple de gérer la rage que de gérer les soins enfin, Je sais pas, je comprends pas là-dessus Force brute euh, le... C'est tout simplement le Q vous savez qui augmente les dégâts d'auto-attaque qui augmente la portée du A, je crois, et qui augmente les dégâts d'auto-attaque. Euh, bonus de dégâts obtenus en projetant les héros ennemis contre des obstacles, donc si vous touchez un mec avec le q spell, ça passe de 2 à 8 points donc de bonus de dégâts aux auto-attaques. Ça valorise énormément les Hoggers qui, au lieu de spammer comme des cons le Q dans le vide, vont, parce qu'avant c'était une et deux si vous stenez, bon bah vous n'avez pas spécialement envie de faire le truc propre, hein, vous allez balancer. Donc ils veulent vraiment inciter à ce que vous fassiez des stuns contre les murs. Et on augmente le cap par contre, parce qu'il y a un plafond. Hein. On augmente le, le plafond, on passe de 100 à 125 points de dégâts bonus maximum. C'est franchement un très bon talent. Moi j'aime beaucoup en solo queue. Et euh, bah, franchement pourquoi pas. J'ai eu très très peur quand j'ai vu ça. Je fait mais attendez, mais j'avais oublié qu'il y avait un plafond. <rire> Donc j'ai fait c'est bon, parce que s'il n'y a pas de plafond, c'est n'importe quoi. Euh, agressivité exacerbée. Le E avec le bonus de rage, bonus de génération de rage contre les ennemis non héroïques réduit de 1 à 0,5 points. Bonus de génération de rage contre les héros ennemis réduit de 3 à 2 points, donc le seul talent qui permet d'avoir de la rage sur augure et nerf, hein, comme je vous le disais. Ça, ça me fait chier, j'aurais préféré avoir tort si vous saviez à quel point j'aurais aimé avoir tort concernant l'ardeur. Et concernant, euh, mais le problème c'est que eh l'ardeur a un problème de génération de rage Et on nerve son seul talent qui génère de la rage Donc ils prennent le problème à l'envers sur Auger Niveau 7, livre de rage, bonus à la vitesse d'attaque augmentée de 25 à 35% Je vous avoue qu'avant cette vidéo j'avais même oublié que ce talent existait euh, C'est toujours pas terrible hein, honnêtement Feu de poubelle, réduction du temps de recharge d'un de butin des minutes 4 à 2 secondes euh, Donc euh, plus que 2 secondes de temps de recharge réduit sur le dé Et les dégâts donc euh, de rage ardente du dé sont réduits de 25 à 23 Logique, euh, parce que je rappelle que ces stats là c'est meilleure rage ardente que la rage ardente moyenne En, en moyenne une rage ardente c'est 21-23 dégâts, là on avait 25 Pour un truc qui prend pas de risque, je veux dire un rage ardente c'est généralement sur les tanks ou les bruiseurs Il faut rester dans la mêlée pour que ça fasse des dégâts, c'est déjà en soi un équilibre Bah là euh, c'est un truc inanimé, vous pouvez pas le détruire Genre, waouh, la difficulté quoi! Donc, euh, Et je rappelle que la rage ardente de Johanna niveau 0 c'est 14 de valeur. Donc arrêtez de jouer ça, merci. <rire> donc euh, dégâts réduits de 25 à 23. Bah c'est logique, j'ai envie de dire. Logique et ce talent est toujours vraiment très très fort hein, pour le coup. Niveau 10: Lance butin, le temps de recharge qui est augmenté de 50 à 60. Donc ça c'est normal. Les dégâts sont réduits de 140 à 100. Bon ok. Mais le problème pour moi de ce talent, enfin de cette ultime, c'est surtout le fait qu'il est insensible au C'est complètement con insensible, je veux dire il a déjà une insensibilité dans son kit avec le E, pourquoi vous lui mettez un truc qui traverse l'écran et qui lui donne une insensi genre ça c'est pas possible en fait pour moi, en vrai là, le temps de recharge était ok, fallait juste dégager euh, la, enfin nerf la portée de, de lancement et euh, ne lui dégager cette insensibilité en fait, genre je comprends pas et à l'inverse, bon ils vont augmenter l'autre ultime aussi pour le rendre plus sexy, ce qui est compréhensible aussi, durée de l'étourdissement principal augmentée de 1.25 à 1.5, la portée est pas énorme euh, le radius, pas énorme donc ok. Dégâts principaux augmentés de 306 à 335 pour le mec qui prend les dégâts principaux et une augmentation de dégâts pour les cibles secondaires. Ok, je, je... faut pas non plus trop le up parce que c'est vraiment pas un mauvais ult hein, celui-là. Hein. C'est juste que bah, lui il est trop compétitif en fait. Vous pouvez dive même en ratant tout, vous pouvez dive facilement. En fait. C'est ça le truc. Niveau 13, le diable de poussière, le bonus d'armure qui est de nouveau nerf. Bonus d'armure sous les 50 points de rage réduit de 30 à 20 points et bonus d'armure au-delà de 50 points de rage réduit de 50 à 40 points. Et là Rosset qui voit, euh, donc c'est la réduction, c'est le E qui slow et le E qui réduit de 50% les dégâts, la puissance capacité ou 40% je sais plus euh, Qui voit le, la durée du relancement augmenter, c'est un petit peu dangereux mais d'un autre côté c'est le talent moins joué donc compréhensible euh, Le Crack Boom, le niveau 16, bonus aux dégâts augmenté de 40 à 50% donc c'est un bon buff sur le build Z mine de rien pour Hoger. Euh, et honnêtement le build Z bah, il est cool à jouer donc c'est quand même sympa il n'est pas forcément facile à jouer non plus, contrairement à d'autres builds. Donc euh, ok. Ce qui est assez intéressant par rapport aux commentaires des devs, c'est ce qu'il nous explique, c'est qu'au début, eh bien, euh, il avait un winrate catastrophique le perso quand il est sorti. Par contre, dès qu'il a commencé à avoir un petit peu de maîtrise, bah, le perso il a grimpé en flèche. Donc euh, bah, ils veulent attendre un petit peu avant de.. Ils veulent attendre un petit peu. Mais le perso à l'heure actuelle est euh, permaban hein, en compétitif permaban en solo queue aussi donc enfin euh, euh, il clairement ce n'est pas encore suffisant et le problème n'est pas euh, que, c'est pas un problème de forme c'est un problème de fond euh, sur l'ardeur donc c'est pas ce patch qui va changer quoi que ce soit et pas de changement sur le vin qui est complètement débile ça c'est quand même un problème, Imperius alors des bons changements sur Imperius parce que Imperius, moi j'ai beau le jouer, hein, je trouve vraiment un petit peu au dessus euh, l'armure souveraine je vais commencer par ça, l'armure donc le E qui est trop fort par rapport aux autres talents 4 on réduit son puissance sa puissance d'armure donc on passe de 25 à 20 ce qui est compréhensible, dommage que les deux autres n'aient pas un petit coup de peps quand même et niveau 10, l'arsenal angélique, la capacité du bouclier réduit de 1000 à 850 points normal, euh, 1000 points c'est énorme, hein, c'est 1000 points de vie euh, niveau 0, hein, c'est des valeurs niveau 0 donc euh, c'est quand même énorme, donc 850 ça paraît logique, c'est un nerf, hein, c'est un bon nerf quand même mais c'est logique et du coup, l'illumination, le bonus au dégâts par application de fer de vaillance est réduit de 125 à 75% c'est le talent sur le Cuspel qui réduit le temps de recharge par mec touché et qui augmentait les dégâts de la, euh, de la du A en fait hein, si ça allait jusqu'au bout. Ce qui était un petit peu abusé c'était que vous aviez déjà la réduction du temps de recharge donc vous pouvez perma contrôle des ennemis aussi hein, potentiellement si vous si vous en parlez trois personnes et que ça va jusqu'au bout de la charge, bah vous avez de nouveau un Q spell donc c'est même très très fort. Donc ça plus les dégâts c'était peut-être un petit peu. Donc ils ont nerf les dégâts plutôt que la réduction de temps de recharge, je trouve ça pas mal. Le but étant principalement d'avoir bon en gros vous choisissez soit un peu de dégâts avec le. soit du burst avec le Z ou le passif, et sinon vous choisissez euh, bah plutôt l'utilitaire avec euh, plus de Q-Spell. Donc c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible, tout en ayant quand même un apport de dégâts si vous arrivez à le faire. Donc c'est compréhensible. Ragnaros, Ragnaros, le build Z qui voit un up qui est pas mauvais hein, le build Z de Ragnaros, hein, très sous-estimé mais pas du tout mauvais. Je vois beaucoup de questions quand je joue en QM euh, en stream, souvent c'est euh, Q spell ou E, mais le build Z est pas mauvais, hein, surtout quand vous pouvez pas trop vous approcher, c'est vraiment bien. Comet bonus aux dégâts à chaque coup augmenté de 5 à 6%, donc un petit buff sur le, la quête du Z. Et le niveau 7 qui voit un changement de fonctionnement et honnêtement c'est une très bonne piste à creuser, euh, ce qu'ils viennent de faire pour Rai. Nouveau fonctionnement, si Météor-vivant touche au moins 5 fois des héros ennemis, son temps de recharge est réduit de 7 secondes, et vous récupérez 3 points de mana. C'est quand même pas mal, hein. c'est une bonne réduction de temps de recharge. Le truc, c'est que euh, 5, 5 ticks, c'est pas si dur. En fait, avec Ragnaros, 5 ticks, ça peut être assez facile, si vous avez bien attendu le bon moment, ça peut être assez facile. Donc, avoir la difficulté, parce que 7 secondes de temps de recharge, c'est quand même beaucoup. Hein. Puis la récupération de 30 points de mana pour en, en balancer plus souvent, c'est cool. Mais, en fait, rappelez-vous comment fonctionne ce talent. En fait, le premier Z ne sert à rien. Mais le premier Z vous permet de charger de manière, enfin le prochain, en fait si vous avez touché avec votre Z, le prochain sera plus puissant. C'est une mécanique qui existe sur d'autres persos que Ragnaros, Genji avec le E, et euh, également Guldan avec le q au 16. Et il y en a peut-être d'autres, n'hésitez hein. pas d'ailleurs dans les commentaires si jamais j'en mais c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Et je pense que ce qu'ils viennent de faire avec ça, c'est une très bonne idée, et qu'il va falloir même étendre à d'autres persos. Parce que Genji vous allez me dire, bah si c'est possible, Genji il faut prendre le 13 et le 16, bah ouais mais justement, il faudrait le fusionner parce que le build E... Il manque un... Ça, ça peut être dur un peu pour le build E des fois je trouve Donc peut-être fusionner, parce que c'est un talent qui est difficile à jouer quand même hein. Donc peut-être fusionner aussi ce genre de choses Et pareil pour Gul'dan, ou même si c'est pas fusionné Pour Genji ou autre, apporter un petit plus Comme ça, parce que le problème en fait C'est que c'est bien pour... tu capitalises sur l'avenir Si tu poses une fois, c'est cool, faut... le prochain fera mal Des fois t'as besoin instantanément de faire quelque chose Donc tu peux avoir un petit buff Soit par exemple bah, l'augmentation de dégâts Et le prochain, bah, si tu touches tu, as, tu vas pouvoir le, le faire proc beaucoup plus vite, ça c'est une bonne idée c'est en gros si tu touches le, ton premier très bien ça t'augmente le prochain mais le prochain il revient plus vite, c'est une très bonne idée Sinon il y a un autre truc, c'est par exemple le q de, de de Gul'dan par exemple au 16 va faire un truc con, c'est du coup passivement soit ça augmente tes dégâts du Q-spell de 10% ou un truc comme ça ou alors ça réduit le coût en mana de ton q passivement pour pouvoir encore plus spammer du coup plus faire proc le truc enfin voilà il y a ce genre de mécanique qui à mon avis ils ont creusé quelque chose de très intéressant mais il faut qu'ils aillent encore plus loin et étendre ça à d'autres persos. Soigneur, Anduin. Alors, Anduin, on va commencer par la prière du désespoir parce qu'il y a moins de choses à dire. Le temps de recharge réduit de 40 à 30 secondes, vous c'est le heal le où vous êtes immobile et vous, vous soignez. Ça peut être bien dans du, de l'anti-burst, mais sinon, c'est vraiment. Moi, je suis pas fan, mais c'est bien dans de l'anti-burst. Donc, le mettre à 30 secondes, c'est très bien. Maintenant, un problème. Phare de hurlevent, donc le phare de Stormwind, En fonctionnalité supplémentaire. Si mot sacré, salut, atteint sa durée maximum, donc 3 secondes. Son temps de recharge est réduit de 60 secondes, l'ultime a 80 secondes de temps de recharge Donc ça veut dire que vous passez à, 4, à, à 20 secondes de temps de recharge Sachant que c'est au bout des 3 secondes qu'on va voir si c'est bon, ça veut dire 17 secondes de temps de recharge puisque le CD commence à ce moment là, et comme il, il passe pas à 20 secondes, il réduit de 60 secondes Ça veut dire que bah, vous serez à 17 secondes, c'est beau, c'est très très fort et le problème c'est quoi Vous allez me dire Bah ouais mais faut qu'il qu ait une récompense Vous atteignez la durée maximum etc Je rappelle que c'est une fonctionnalité supplémentaire Ça remplace pas la fonctionnalité présente La fonctionnalité présente c'est quoi Le R Il fait une invulnérabilité C'est un divine shield pour les potes C'est quand même énorme hein C'est l'ancien n 5 d'ailleurs de Tyrell Mais Si jamais en fait le problème c'est que cette ce truc est très fort contre une équipe Parce que je rappelle ça soigne plus invulnérabilité quand même hein Le truc c'est que on pourrait dire ouais bah c'est cool et tout euh, ok En fait le problème c'est que si vous faites ça Contre une équipe qui counter en euh, bah ça change pas grand chose Contre une équipe qui n'a pas de counter contre cette ultime Ça fait que vous l'avez tout le temps et l'équipe ennemie ne peut pas jouer Donc en fait ça marche pas ou quasiment pas dans les compos où il y a trop de counter Donc ça change rien à ce niveau là Et dans les équipes où il n'y a pas de counter C'est encore plus cancer en fait est-ce que c'est une bonne manière d'équilibrer Je ne pense pas. Je pense qu'avant, l'ancien R avait un autre fonctionnement c'est quand vous aviez fini la canalisation, ça augmentait la, la move speed, ça augmentait la vitesse de déplacement de toute l'équipe. Bah, ben ça, je trouvais ça vraiment malin. Mais en fait, ils l'ont cassé pour mettre l'ancienne la, la, la, la, Sancti de Tyrell, je comprends aussi. En fait, pourquoi ne pas avoir fusionné les deux maintenant, qu'ils veulent l'améliorer Parce que ça, c'est cancer. <rire> ça, ça sera un truc de niche, ça. Mais dans les trucs où ça sera bon, ce sera imbutable pour l'adversaire ce sera invivable donc euh, j'aime pas par contre pour le coup ça c'est une bonne idée, ça c'est une très mauvaise idée à mon sens, c'est une très très mauvaise idée pour moi, euh, Auriel le lourd fardeau, ça c'est une excellente idée par contre euh, donc vous avez au talent 4, vous avez plusieurs trucs euh, le, la portée du cuspel, les dégâts sur le E ou un E qui ralentit les ennemis de 20% pendant 2,5 secondes donc il faut modifier avant c'était 40% pendant 3 secondes je crois, si ça a touché si, ça, si vous arriviez à stun un mec avec le E Maintenant en fait de base Si vous faites un E ça réduit de 20% la vitesse de déplacement Le mec il est bump et ensuite il est slow Ce qui est pas mal du tout honnêtement Parce que ça vous fait une espèce de mini hull de Stukov La poussée éruptive là C'est assez intéressant Et la magnitude et la durée du ralentissement sont doublés Pour les ennemis étourdis Alors la magnitude je... la, la trad française va pas hein. Là c'est juste euh... Enfin si magnitude oui c'est l'augmentation du ralentissement quoi. Mais euh, en gros euh, C'est 40% parce que magnitude, enfin bon. du coup c'est 40% pendant 5 secondes Et 40% pendant 5 secondes, c'est beaucoup <rire> C'est énorme, c'est très très très très fort Déjà vous êtes stun et il y a la durée du stun Et en plus le mec est slow, donc c'est vraiment vraiment fort Donc avoir, à avoir, à mais euh, ce talent devient vraiment vraiment vraiment vraiment viable hein. Et il est peut-être même un petit peu un chouïa cancer Mais il est cool, il est cool Brightwing, Brightwing poudre tenace, vous savez c'est le E qui améliore les soins Guide Brightwing, ça, tout ça donc ça a modifié, augmente la durée de la poudre de perle à de 1 seconde comme avant, et la brume apaisante, et le papillonnage, donc la brume apaisante c'est le passif, hein, c'est le, le soin euh, toutes les 3, 4, 5 secondes, je sais plus, et le papillonnage, donc le blink heal, qui rend 75% des points de vie supplémentaires aux alliés affectés par poudre de perle à Avant ça marchait sur tous les soins de maritime notamment la TP, l'hyperphase, ce qui était complètement cancer, hein, complètement pété en combo avec le niveau 1 plus le 13, c'est n'importe quoi. Du coup ça a été changé ça, ça a été changé. Afin que ça ne proc pas sur le niveau 1 Donc Blizzard a conscience qu'il y a un problème avec le niveau 1 Mais ils aiment bien cette mécanique avec euh, le blink et La fonctionnalité qu a, que, que les joueurs ont trouvé et Qui fait que sans ça franchement le papillonnage c'est pas terrible C'est vraiment de la merde même sans ça Mais ça fait que le papillonnage est viable avec ça Du coup Blizzard en a conscience mais ne corrige pas le problème Le problème c'est que Brightwing L'hyperphase au niveau 1 ne devrait même pas donner de boost sur le heal en fait La réduction du temps de recharge c'est déjà très bien un petit truc en plus, je sais pas, de base ça réduit de 5 secondes ou je sais pas, enfin je sais pas. Mais le problème, c'est que le niveau 1 est trop fort et il y a un problème avec ça avec Brightwing. Est-ce que c'est normal que Brightwing avec une TP niveau 1 soit une plus qu'une guérison ancestrale de regard avec un CD moins court Enfin plus court pardon, plus court, moins long je voulais dire. C'est pas normal, c'est il y a un problème, il y a un gros gros gros problème. Euh, Descartes Kane, le vin, le cercle de lecture Qui est le Morenado je crois en anglais Donc c'est supplémentaire qu'on fait une charge additionnelle Donc c'est supplémentaire, donc c'est à dire que c'est en plus Des réductions de CD sur le R Vous avez deux tornades avec Descartes Honnêtement c'est rigolo Mais au 20, Descartes il a des talents Beaucoup trop forts et du coup ils ont raison de le rendre Très fort parce que bah faut qu'il soit compétitif Mais euh, le slip amélioré C'est God, les gemmes C'est God, les potions infinies ça peut être God C'est... Mais c'est marrant, j'avoue que c'est marrant Et ça peut, être, ça peut être très sympa dans les, dans les situations où vous l'avez pris euh, Lucio, alors là il va y avoir des choses à dire Lucio, l'onde positive, bouclier augmenté de 35 à 38 points par mec touché C'est de la merde <rire> Guide Lucio, hein, c'est de la merde C'est un l'onde positive Enceinte nomade maintenant Donc le boombox, boombox qui voit euh, un mo une modification parce que mauvaise zone c'est trop fort au niveau 7 sur Lucio et il y a des gros problèmes de pick rate sur les talents de Lucio. Arrêtez de jouer d'ailleurs le festival au niveau 1, c'est de la merde. Allez voir le guide Lucio, merci d'avance euh, parce que tous les Lucio jouent ça, ça m'énerve. Euh, Enceinte Nomade, alors que c'est de la merde. <rire> Enceinte Nomade, du coup, le problème de l'enceinte Nomade, bah, les, le rework d'effort n'a pas aidé et la concurrence avec la mauvaise zone n'a pas aidé. C'était un ancien bon talent, mais avec le rework bah, c'est devenu un mauvais talent. Euh, le truc c'est que maintenant le fait que la ward dure infinie. Enfin une durée infinie tant qu'elle est pas détruite Bah ça en team ça va vraiment être intéressant je pense Ça va être vraiment vraiment intéressant à mon avis Ensuite le top là Temps de recharge augmenté de, euh, 10, de 15 à 20 secondes Coût en mana qui réduit 35 à 30 points Donc 15 à 20 secondes ça c'est un nerf hein, bien sûr Coût en mana réduit 35 à 30 c'est un up Et c'est bien parce que franchement ça coûte cher en mana Faut que ça ait été, on, on croit que c'est pas beaucoup mais en fait vous allez le spammer Donc ça, ça coûte cher vous étiez supplémentaire en 125 points de vie à Lucio et le rend insensible pendant une seconde Là on pourrait dire ah c'est bien c'est ce que t'avais dit Malga faudrait que le top là tu puisses être insensible pendant, le... pendant la canalisation Et bah ben non parce qu'en fait c'est si vous avez réussi à insen... si vous avez réussi à toucher le mec c'est là que vous allez avoir un heal et une insensible. C'est une mécanique tellement mais totalement idiote C'est en fait encore une fois soit Lucio il se fait counter au moment où il va l'utiliser et il est mort Soit il a réussi à purifier le mec, à purger le, enfin oui, à purifier le mec. Et à ce moment-là, eh bien, les counter adverses, c'est quoi Bah il y en a pas, <rire> parce que le mec a réussi l'insensible. Prenez exemple sur Karazim en fait. Genre après vous allez me dire bah oui mais Karazim est l'insensible. Karazim son dash est super rapide. Il met une insensible sur un pote et ensuite il repart. Lucio, il faudrait qu'il se. Mais en fait le truc c'est que Lucio, pour pas que ce soit non plus le même truc que Karazim, Lucio, en fait, faut qu'il ait l'insensible pendant la course. Il insensit pendant la course, il met le petit dash et après vous repartez comme vous voulez Parce que là en fait, bah encore une fois dans les fonctionnalités, dans, dans les phases où c'est nul, bah c'est encore plus nul Parce que ça va vous bait et les gens vont jouer ça alors qu'ils bah, vont se faire défoncer Et dans les phases où il n'y aura pas trop de counter et du coup ça va être très fort, et bah ça sera cancer Parce que Lucio sera insensit plus le pote après avoir claqué une seconde Donc il n'y a rien à faire Donc ça c'est très mal géré je trouve sur Lucio euh, c'est à l'envers, hein, c'est complètement à l'envers Alors ensuite on a le au-delà du max, ce n'est plus une capacité active euh, fonctionnellement modifié augmente la durée du volume au max de 1 seconde Donc euh, avant c'était 60 secondes, enfin c'était de la merde Maintenant de base ça un passif, augmente de la durée d'une seconde Sur le, le E, ok C'est toujours le moins bon talent au 16, ça change pas grand chose Tube de l'été, ça c'est bien, vous c'est le tas dingo de Lucio Et on a... Euh, du coup, euh, le 60, donc 60 secondes de 75 ça c'est bien Mais surtout maintenant le tasdingo l'espèce de tasdingo Dingo que Lucio donne Parce que c'est très dur à utiliser Le tasdingo marche pour lui-même et ça c'est vraiment vraiment cool Ça c'est vraiment très très cool C'est assez rare de le jouer, ça peut être bien contre de l'extrême onction des trucs comme ça Mais pour éviter de claquer le mur du son par exemple Vous mettez un mur du son avant ou et une fois que l'extrême le, onction est passé, bah là vous avez un truc donc c'est plutôt cool et ça marche pour, pour Lucio, donc ça aussi, ouais, c'est intéressant. C'est toujours moins fort que les autres 20, je pense, mais c'est... Là, enfin, le 20 devient bien jouable. Mix offensif, donc le top plat amélioré n'augmente plus la durée de volume max d'une seconde. Bah non, parce qu'ils l'ont mis là-dessus. Et fonctionnalité supplémentaire réduit le coût et le temps de recharge de top plat de 50%, donc on passe à 10 secondes de temps de recharge et 15, coup, euh, 15 points de mana, donc c'est euh, OK. Le top plat amélioré euh, était déjà bien, là, il est vraiment cool, donc c'est bien. Donc... Le problème c'est plus le 10 sinon ce qui est fait est plutôt pas mal. Stukov euh, Il fallait nerf Stukov. Stukov à l'heure actuelle c'est l'un des suples les plus joués. Euh, pas pour rien, c'est à cause du sport Active et de l'armure O4. Et là il y a un énorme problème concernant Stukov. On va y venir. Toucher purulent. objectif euh, de la quête finale réduit de 30 à 25 héros. Ça c'est très bien, allez voir le guide Stukov, c'est très très bien. C'était très, très long 30. 25 c'est très bien. Sur infection, le seuil de point de vie requis pour bénéficier du bonus de dégâts augmenté de 30% à 50%. C'est les dégâts sur le E honnêtement. C'est rarement viable ce talent. Les trois autres sont tellement forts que celui-là, c'est pas votre job en fait, c'est pas votre rôle malheureusement. Balistosport réactif, temps de recharge augmenté de 15 à 25 secondes, c'est un gros gros gros gros nerf. Euh, en termes de pourcentage, hein, c'est quand même un gros gros gros nerf. On est quasiment sur le double. Donc ça c'est pas mal, Balistosport est très fort et le problème de Balistosport c'est surtout lié aux 4 en fait. Balistosport était de base très fort, mais le problème c'est l'armure biotique. L'armure biotique c'est 15 d'armure au pote et quand vous faites péter le dé c'est 75 d'armure. Ça c'est trop fort Ils le savent Ils vont le nerf Le problème c'est qu'ils nerf Encore une fois n'importe comment Alors quand je dis encore une fois C'est comme pour Lucio Ils s'y prennent à l'envers C'est que L'armure 15 Aux potes qu ont le virus Ça change pas grand chose en fait 10 d'armure Bon 15 d'armure C'est pas énorme en fait de base Donc nerf ça C'est pas intéressant Par contre les 75 d'armure Pendant 2,5 secondes Ça c'est peut-être un peu pété en fait Ça c'est peut-être un peu Complètement craqué même Parce que c'est même pas des charges de blocage C'est une armure qui dure Donc. c'est. Ça c'est pété. Et ça, tu le descends à 60-50, c'est déjà très fort, hein, l'armure biotique. Il l'avait up parce que personne ne l'a joué. Maintenant c'est bon, hein. les gens sont comp ont compris que c'était très fort. Hein. Donc 50 déjà ou 55, je sais pas. 60 au grand maximum. Mais, mais non, enfin, n'aime pas ça. Genre 15, on s'en fout, ça change rien. Genre, je comprends pas. Là, c'est une hérésie ce qu'ils ont fait avec le cadre de Stukov. Euh, Phagocytose, le nombre de héros ennemis, euh, bon, pour avoir la réduction de temps en charge sur le machin, pareil, on s'en fout, vous avez euh, le route au 13 ou le... Euh, L'autre qui fait des, enfin, l'autre sur le dé qui est bien meilleur au co 13, donc ça c'est non, ça c'est c'est non, ça, ça, ça change pas grand chose en fait. Euh, L'assassin met les Kerrigan, reine des lames, donc c'est le bonus sur les dégâts en PvE. Oui, ce dégât augmenté de 50 à 100%. Alors je vais vous lire le commentaire d'abord. Quand nous avons repensé reine des lames, nous craignions que ce talent ne soit trop puissant. Aujourd'hui, nous le renforçons afin qu'il corresponde mieux à notre version initiale. Ça devrait permettre à Kerrigan d'éliminer plus rapidement les vagues de serviteurs et des ravages beaucoup plus fréquemment. Comment, comment, comment, comment Blizzard peut se dire bah en fait On a pensé que c'était trop fort Mais en fait ça va Du coup bah on double On double les dégâts Qui était notre truc initial Vous pouvez pas mettre à 75% histoire de voir déjà <rire> Parce que Kerrigan sur Sanctuaires Infernaux Spider Queen Je pense que Reine des Lames maintenant Faut le prendre hein. C'est 100% de dégâts bonus sur le Q-Spell au, au C'est fort Je crois en plus c'est Sbire et Monstre Je sais plus Je crois il y a un truc, Oui c'est Sbire et Monstre donc c'est fort. Hein. Réduction de temps de recharge aussi qui est augmentée. Donc ça réduit le temps de recharge du A. Donc vous l'avez plus souvent. Sachant que si vous tuez le gars, bah vous avez, le, vous avez le, le temps de recharge instant. Donc ça me paraît euh, très fort sur, sur certaines cartes. C'est ce qu'ils voulaient faire. Alors Valyra, ça j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Valyra. En gros, euh, Valyra à l'heure actuelle, le build Dash est trop fort. Et trop joué. Et du coup ils veulent améliorer Valyra sans pour autant... Euh, et sans nerf tous le, les builds de Valyra. Donc ils nerfent... Les frappes soutenues en réduisant le coût en énergie diminué de 15 à 10 points Donc ça réduit toujours mais moins Parce qu'en fait vous étiez trop dépendant de ce talent là avec Valyra dans le gameplay Du coup ce qu'ils font c'est qu'en fait ils réduisent le bonus sur le A de base sur Valyra Au lieu de nécessiter obligatoirement ce talent Donc ça c'est pas mal, ça honnêtement c'est pas mal c'est pas mal ce qu'ils font T de chardon, bon c'est des talents moins joués Donc le T de chardon qui passe à 20 secondes C'est très bien C'est la enfin c'est le gain d'énergie Et la poussée de rain, Donc c'est la smoke bombe améliorée La bombe fumigène Qui voit euh, l'armure conférée par la bombe fumigène Portée de 30 à 60 points En plus de redonner de l'énergie quand vous êtes dedans 60 points ça me paraît beaucoup 50 c'était ok Mais 60 points d'armure bon Les autres 20 sont tellement forts sur Valira Entre le E et, euh, et le... Même l'autre avec la cape d'ombre en fait celui-là, c'était vraiment le talent moins joué, donc je comprends qu'il le fasse en boostant pas mal l'armure, pourquoi pas. Je pense quand même que ça reste le moins bon, mais ça peut être très très très très fort. Euh, à côté de ça, Cassia, donc, euh, qui voit un petit nerf, pas grand-chose. Euh, ils ont conscience que Cassia est légèrement trop performante avec un taux de victoire de 53%. Je vais pas revenir dessus. Allez voir le guide Cassia, euh, le perso, le rework est pas bon, du coup, le perso, bah, ils sont obligés de faire des, euh, des, des buffs comme pas possible sur enfin de ils ont été obligés de... enfin c'est que des chiffres en fait ils vont être obligés... Soit, Cassia c'est simple avec le rework soit le perso est trop fort soit il est trop nul euh, il a été trop nul ils l'ont up maintenant il est trop fort et du coup bah il le nerf donc c'est des petits nerfs c'est pas grand chose là il y a un bon nerf quand même sur le E c'est bien parce que c'est une mécanique d'abruti euh, mais bah ça suffira pas Cassia est à l'heure actuelle on est dans une méta à l'heure actuelle où Ticus Cassia, Chromie sont permabat donc... bah Cassia je pense pas que ça changera des masses ça nerf c'est cool mais c'est pas assez, il faudra encore le faire Phoenix, rétention d'énergie euh, C'est le slow sur les... J'ai même envie de passer, je suis désolé parce que ce talent On s'en fout, mobilité ou l'autre Lui, euh, je suis pas très très fan Et je pense pas que ça change grand chose euh, Guldan, le fear, alors c'est pareil un... En fait je sais pas ce que ça fout là, ça devrait être en correctif de bug euh, L'épouvante, en fait il y avait des bugs Sur le fait que Si vous arrêtiez un, un fear de Guldan Vous savez, des fois le Guldan, vous voyez, il met un fear Et en fait, vous vous l'annulez Son fear passe pas et à ce moment-là, en fait, le fire, bah, il, normalement, il peut le relancer un instant Or, il y a des bugs, des fois, où il avait 10 secondes de temps de charge, ce qui n'était pas prévu. Du coup, en fait, bah, euh, maintenant, il corrige le bug, tout simplement. Euh, Keltas, sphère jumelle, fonctionnalité spémière, on tous les talents du niveau 7. Alors, ce qu'ils disent, c'est que en fait, le problème, c'est que le niveau 16, euh, sur Keltas, bah, le Q-Spell euh, qui procle une bombe ou le double Q-Spell, c'est très, très, très, très fort. Du coup, bah, les sphères jumelles manquaient de force Après, il faut pas oublier que les sphères jumelles, ce qui est pas mal, c'est l'utilitaire que ça apporte hein. ça, vous de double, ça vous permet de DE, ça vous permet de DQ, c'est vraiment très fort Maintenant, renforcer des capacités nanana, Donc, on a voulu rendre le talent très très fort par rapport, pour concurrencer les deux autres Et donc, avoir tous les talents niveau 7, ça implique quoi Ça implique d'améliorer les dégâts du spread bombe de 30% Ça offre chair brûlé Donc, euh, les dégâts en pourcentage PV max si vous touchez deux mecs Et également, le D... Une fois l'utilisation du dé, vos auto-attaques font plus de dégâts, les deux prochaines autos font plus de dégâts Et si c'est sur un héros, si les deux autos sont sur un héros, ça augmente de 15 ou 20% la puissance de capacité Donc c'est plutôt pas mal Après je pense quand même que les deux autres cesse restent meilleurs Mais celui-là, contre du Dive, contre du Zeratul, contre la Tracer, sur sphère jumelle peut être vraiment très intéressant Ça vous permet d'avoir 4 auto-attaques très fortes, tout en ayant de, de quoi répondre Donc c'est plutôt pas mal Nazibo, les grenouilles, fonctionnement modifié. Donc maintenant, l'armure sera forcément à 30 points plutôt que le nombre de, de, de grenouilles. Enfin, plutôt que du nombre en fonction du nombre de grenouilles. Par contre, maintenant, en fonction du nombre de grenouilles, ça monte potentiellement de 1,5 à 4 secondes. C'est de la merde. Hein. Le, le, le, le block est toujours trop fort. Ticus, la disco ball. Ticus, on l'a dit, hein, permaban à l'heure actuelle. On l'avait dit avec le guide Ticus, il allait être nerf. La disco qui passe à 10%, c'était attendu. Et Blizzard. Ce qui est pas mal c'est que Blizzard du coup a... sait qu'ils l'ont trop up et du coup ils vont nerf ça pour voir si ça suffit ou s'il faudra continuer à nerf. Ça sent le, le, le nerf d'essai quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, on verra comment ça se passe. Euh, Zul'jin. Zul'jin qui est le dernier euh, perso. Bestialité, bonus aux dégâts des attaques de base réduit de 20% à 15%, donc on nerf le talent. Par contre, fonctionnalité supplémentaire si vous disposez de moins de 50% de votre point de vie, les attaques de base portées au héros confèrent une charge supplémentaire de ces nuages que tu veux, qui augmente de base les dégâts d'auto-attaque. Je pense qu'ils ont. Ça va être changé ça, parce que ça me semble vraiment très fort. Euh, vous stackez tellement vite et c'est... Il n'y a pas de plafond, hein, je le rappelle, il n'y a pas de plafond. Donc le fait qu'il n'y ait pas de plafond, ça fait qu'un Zul'jin peut stack encore plus vite et être intuable. Sachant que ça augmente ses dégâts magiques et ses dégâts physiques. Il hein, faut pas l'oublier ce talent, donc il fera des, des patates. Euh, pour moi ça c'est cancer, à assfuck. Euh, assaut pernicieux, ça c'est très bien. Bonus de dégâts augmenté de 35 à 45% sur le A, sur le, le q Très fort, euh, ça a toujours été fort et peut-être un peu sous-estimé. Là c'est très fort. Et le pire c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer q au 1. Vous pouvez jouer ça avec q au 7. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Niveau 13, acération. En, en plus de slow, la durée est augmentée. Donc ça c'est ok. Coupe jarret, alors ça, ça j'ai pas compris. Le route, euh, temps de recharge. Qui euh, passe euh, donc de 45 à 40 secondes, donc ça c'est bien le route qui voit son temps de recharge réduit, c'est cool Si aucun héros n'est touché, le temps de recharge est réduit à 10 secondes Alors ça, je comprends pas, en gros, Blizzard te dit, tu rates ton route. Bah tiens t'en as un deuxième, bah non en fait, ça marche pas comme ça <rire> Ça marche pas comme ça, t'es nul, t'es nul, c'est tout genre <rire> Déjà réduire le temps de recharge, à la limite il passe, je sais pas, à 35 secondes, truc de base comme ça mais t'as raté le route, t'as raté le route en fait, genre euh, tu veux un bonbon, tu veux euh, tu veux que ça touche, mais tu veux augmenter hitbox, comment, comment ça se passe Genre, euh, ah non t'as raté, t'as raté en fait, genre, je comprends pas ça, c'est débile ça, hein. c'est vraiment débile, c'est un truc pour les assister ça hein. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ça je comprends pas Pas de pitié, ça c'est très bien ce qu'ils ont fait, Zotac, tac, parce que le problème c'est que le q au au 16 c'était bien que contre des mecs qui de l'armure, sinon ça servait à rien donc maintenant ça marche toujours, donc ignore l'armure, les autos ignore l'armure, si les mecs ont le Q, ça ignore l'armure, c'est très bien. Mes attaques de base contre les héros marqués par le lancer pernicieux infligent à ceux-ci un supplément de dégâts équivalent à 2% de leur maximum de points de vie. Donc c'est le tueur de géant de Zul'jin, et franchement, bah c'est très bien. Le BQ spell prend un très très bon up et ça fait plaisir. Donc voilà, il parle de trucs, blablabla, Difficile euh, de rivaliser avec l'œil de Zul'jin, tout ça, tout ça, bon machin. Ouais, faudrait peut-être le mettre de base plutôt que d'essayer de faire des trucs comme ça et comme ça, mais bon. Euh, donc voilà pour, pour ce patch, alors j'ai été critique sur 2-3 trucs mais globalement le patch je le trouve très bien Le souci de ce patch, dans l'ensemble il est très bon, hein. il y a des très bonnes choses Je dirais juste, il y a Stukov, c'est fait à l'envers euh, Bon l'ardeur on savait que ça allait être pas terrible, c'est toujours un nerf mais c'est pas, pas suffisant Cassia, bon bah le problème c'est le, le rework, hein. c'est pas, pas ce patch là, le problème c'est le rework euh, Et il me manque un truc que j'avais dit, c'était pas terrible Enfin, Luisel, ils ont oublié le TP, euh, enfin le truc O1 sur Luisel, Et il y a l'absence de Chromie, qui est très étonnant de Chromie, c'est permaban en team comme en, comme en classé Je comprends pas pourquoi ils ont pas touché Chromie, enfin je sais, je comprends pourquoi, ce patch il était prêt avant les vacances en fait Ils ont changé 2-3 trucs, ils ont ajusté 2-3 trucs Mais euh, il n'est pas forcément sur la méta actuelle, c'est plus... C genre, ce genre de patch là, il est fait un peu à la fin de l'année, un peu au début d'année, donc c'est un peu un, un mixte et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu ce patch en mode Ah ouais mais c'est pas terrible par rapport à ce cas ça et tout Le patch globalement est bien, franchement il est bien globalement le patch Le problème c'est qu'il y a des trucs qui sont pas touchés Et la méta à l'heure actuelle quand vous avez Ticus Cassia, Chromie qui sont permaban Bah forcément il y a des puits de cancer qui vont sortir en fait Parce que t'es obligé de ban ces persos là Plus Auger, j'ai oublié l'ardeur Donc Auger et permaban, Donc, est, ces quatre persos sont en permaban Donc ça laisse tout sortir derrière Donc c'est chiant, c'est chiant de ne pas avoir ça aussi des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de tank de modifier c'est vrai qu'en tant que joueur de tank en ce moment en team euh, c'est pas une méta très simple à jouer hein, où tu te fais éclater alors tank on s'est toujours fait éclater quelle que soit la méta mais la méta en ce moment quand t'as Chromiticus qui sont très très forts plus Cassia t'as euh, envie, envie de changer de rôle quoi donc euh, c'est pas très drôle donc c'est vrai qu'il y, y a un peu, j'ai vu pas mal de gens être un peu à grognon, en mode on l'a attendu ce patch et finalement blablabla C'est un patch normal j'ai envie de dire, de, qu'on a eu depuis pas mal de temps et qui globalement sont positifs à part deux trois trucs Globalement ils sont positifs, a voir, à voir par la suite, dans un mois il y a la BlizzCon, il doit y avoir aussi des changements plus des rework et autres Donc à voir, euh, maintenant ouais, j'espère qu'il y aura des petites correctives de bugs. il y a deux trois trucs aussi que je vais vous mettre ici, je vais pas les commenter mais qui ne sont pas dans la patch note donc des petits nerfs enfin des petits changements des bugs notamment sur Tassadar Tral Hogger Diva et, et Deathwing donc je vous, je vous les laisse comme ça à l'écrit en tout cas globalement qu'est-ce qu que je pense de ce patch je pense qu'il est bien mais il change enfin je pense que globalement il est bien ce patch il apporte de nouvelles choses intéressantes mais euh, c'est pas ça qui va changer la méta actuel d'où la frustration parfois qui peut se faire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à donner vos impressions est-ce que vous avez aimé est-ce que vous, vous avez vous attendiez des choses et autres plein de bisous à bientôt pour une prochaine A blou blouch a plus je donne les chouches N'oubliez pas les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. C'est toujours sympa.